bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la redirection 301 ou 302. Donc si vous êtes euh, une entreprise et que vous avez euh, des temps, si vous supprime parfois des pages sur votre site internet, faire la redirection 301 ou 302 peut vous, peut vous aider à, à ne pas perdre les opportunités que les liens représentent. Donc l'idée générale c'est que si par exemple vous avez euh, supprimé une page sur votre site internet, vous pouvez faire une redirection pour être en mesure de transférer euh, le lien qui a été brisé ou bien le lien qui n'existe plus vers une page qui existe. Donc nous allons voir ensemble les différentes approches que vous pouvez utiliser pour être en mesure de le faire. Donc déjà avant de commencer, si vous partez sur le site internet, nous allons, vous allez voir euh, un article de blog que nous avons rédigé à ce propos et ça vous donne trois différentes approches que vous pouvez euh, utiliser pour faire la redirection. Donc du moins si on vous explique déjà parce que ça veut dire la redirection 3.0.1 et 3.0.2 et on vous les différentes méthodes donc euh, euh, si je veux vraiment me référer à ce, à, à ce contenu euh, si vous êtes sur WordPress, il y a généralement trois approches la première approche pourrait consister à utiliser euh, un, un plugin donc, ou une extension pouvez, il y a plusieurs extensions qui vous donnent la possibilité de faire la redirection et que vous allez installer, donc vous pouvez suivre les étapes qui sont là et ensuite, quand vous allez installer l'extension, vous allez lire la documentation pour être en mesure de comprendre comment faire la redirection. Bon, l'idée générale, c'est tout simplement de spécifier l'URL que vous voulez rediriger et l'URL finale. Et ensuite, euh, le, le, euh, donc du moins, l'extension va se charger de faire la redirection pour vous, bon, généralement avec la fonction de, avec la fonction de WordPress. Donc la deuxième approche, c'est d'utiliser le fichier htaccess. Donc euh, bon, ça c'est un exemple que j'ai expliqué ici. Donc par exemple, dans le fichier 16 vous pouvez créer tout simplement une règle. Et dans cette règle de redirection, vous pouvez spécifier si c'est une redirection 301 ou 302. Donc, 301 consiste à faire une redirection pé euh, permanente. Donc, ça veut dire que vous, vous allez tout simplement signaler au moteur de recherche que euh, le lien a été redirigé de façon permanente vers une autre page. Et 302 c'est une redirection temporaire. Donc, je vais vous montrer un peu comment la direction, la direction sur, euh, sur un serveur, donc sur un fichier htaccess. Donc d'habitude, si vous, si vous n'êtes pas trop familier avec WordPress, euh, il, il sera tout simplement question de vous connecter à votre répertoire principal de WordPress. Et à partir du fichier, vous allez trouver un fichier qui s'appelle .htaccess Et ce fichier-là est un fichier qui parfois peut être caché. Donc vous pouvez tout simplement activer la possibilité de voir ce fichier-là et ensuite vous allez faire votre vous allez copier le code que je, qui est par exemple là ça c'est un exemple de code euh, donc si par exemple vous n'avez pas accès à un serveur vous pouvez aussi utilisez euh, ce qu'on appelle le, le FTP donc peut-être demander à votre à votre hébergeur de vous donner accès à votre FTP pour être en mesure de faire les modifications sur votre site donc je vais vous montrer un exemple assez concret de redirection donc supposons que euh, je suis ici ok on va on va voir ça Donc, euh, on va voir un peu euh, un exemple de page que je souhaiterais rediriger. Donc, supposons que moi j'ai la page, j'ai euh, j'ai cette page qui s'affiche là. Donc, c'est outil mise à jour en ligne", euh, mise en ligne du site web. Donc, j'ai cette page là qui me redirige vers la page 34404. Euh, Donc, ça c'est une page qui n'existe pas. Euh, J'aimerais rediriger cette page-là vers euh, peut-être la création d'un site internet. Donc, il sera question de regarder déjà parmi euh, mes pages, par exemple, site internet. Et ensuite, je vais aller dans mon fichier htaccess. Je vais utiliser l'approche de Il sera question de venir ici, créer une nouvelle règle que je vais appeler Redirect, Redirect. Et là, je vais spécifier 301. Vous pouvez spécifier 301 ou 302. Et ensuite, je vais spécifier le lien que je souhaite rediriger et la page finale, la destination finale. Donc ma destination finale, je vais copier tout simplement ça ici, et je vais coller ici. Après, juste après ici. Donc, de, quand on voit la syntaxe, donc, ici on a redarri 301, euh, 301, et dans, après 301, on spécifie euh, la partie de l'URL qu'on qu aimerait rediriger et l'URL finale. Et quand vous allez sauvegarder en principe, ça devrait être suffisant pour faire la redirection Donc si je reviens ici, ça euh, a ma page tout à l'heure. Donc ma page, c'était... Euh, page, c'était... Ok, donc, donc normalement, quand ça va venir, ça va rediriger automatiquement vers cette page. Donc ça, c'est l'approche numéro 2. Donc ça veut dire qu'en fait, avec le, le fichier htaccess vous pouvez tout simplement créer une règle de redirection qui permet de récupérer d'identifier à chaque fois qu'un utilisateur essaye d'accéder à, euh, à une page qui, euh, que vous voulez rediriger, ça va le automatiquement vers une autre page. Donc, et, toujours sur notre, autre sur notre article de bloc, vous allez voir une autre approche qui consiste à utiliser, euh, le fichier fonction.php. Donc, dans le cas du fichier fonction.php, donc, vous allez toujours aller peut-être dans la, la référence d'autres blocs. Vous allez voir, en fait, ce que nous avons expliqué à ce niveau. Donc, juste en, au niveau du bas, euh, pour la redirection, on, avec le fichier fonction.php, vous pouvez tout simplement créer une fonction un peu similaire à ça. Et dans la fonction, bon, vous pouvez utiliser euh, les références de WordPress. Par exemple, page, dans ce cas, pratiquement, on veut dire si euh, la page a pour URL euh, ancienne page, alors il faut rediriger vers une nouvelle page. Euh, mais, quoi qu'il en soit, tout dépend vraiment de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Si, par exemple, c'est un lien brisé parfois vous pouvez au lieu de mettre ça vous pouvez par exemple euh, faire comme euh, une recherche donc dans la recherche vous allez euh, vous allez vous allez tout simplement chercher euh, vérifier si le lien contient euh, la partie que vous souhaitez rediriger bon peut-être je peux juste vous montrer euh, un cas assez précis pour que vous puissiez mieux comprendre euh, de quoi je parle donc, si je vais par exemple dans Ok donc ici euh, on va voir ça ici donc si vous voyez par exemple à ce niveau à ce niveau lorsque je, si je veux rediriger euh, service/test vers la page service donc il sera question déjà de faire une recherche avec la fonction de PHP euh, d'abord définie de, de récupérer l'URL courante et ensuite de de vérifier si euh, l'URL courante contient euh, la partie que je souhaitais rediriger et après je vais rediriger la page que je souhaitais utiliser. Donc ça veut dire que ça, ça veut dire que, ça veut dire en gros que euh, vous pouvez faire varier en fait les informations qui se trouvent dans votre fonction .php. Bon ça c'est tout ce qu'il y à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aider, Si vous avez des questions n'hésitez pas à si les poser et en attendant je vous souhaite passer pas une bonne fin de journée. À bientôt. Bye.